Bienvenue sur euh, ma première vidéo sur le thème des sciences cognitives. Il s'agit de ma toute première vidéo, alors soyez indulgents. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je trouve dommage qu'un sujet aussi fascinant que les sciences cognitives soit aussi méconnu. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, on en entend de plus en plus parler, mais sans qu'on nous explique vraiment ce que c'est. Et quand on cherche par soi-même sur Internet, on trouve principalement des articles relatifs à l'apprentissage, qui est un sujet fascinant, mais qui n'est qu'un seul aspect des sciences cognitives. Voilà d'où euh, le, le titre et le sujet de cette vidéo. Que sont les sciences cognitives Alors tout d'abord, les sciences cognitives sont une science, ou un ensemble de sciences selon les points de vue, euh, qui est né il y a environ une soixantaine d'années, ce qui est assez récent euh, d'un point de vue scientifique. Petite anecdote intéressante, en français le terme est pluriel, alors qu'aux états unis par exemple, le terme est au singulier, ce qui montre bien que, euh, selon les points de vue, il s'agit donc euh, d'une science ou d'un ensemble de disciplines. Alors ensuite, pour se pencher un peu plus sur, dans le vif du sujet, euh, les sciences cognitives s'intéressent à la cognition, qui est une définition exacte, mais clair Je vais donc définir un peu plus précisément ce qu'est la cognition. La cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui sous-tendent euh, les réactions et le fonctionnement d'un organisme. Ou en d'autres termes, plus simplement, la cognition, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau ou de ce qui en tient lieu d'un organisme et qui cause euh, ses réactions et son comportement, tout simplement. Les sciences cognitives sont apparues en réaction à un courant de pensée euh, en psychologie appelé le behaviorisme, de l'anglais « behavior », qui signifie « comportement euh, ». Selon ce courant de pensée, tout ce qui se passe dans l'esprit, le cerveau, est inobservable et donc impossible à étudier. Il s'agirait d'une sorte de boîte noire. Et le behaviorisme s'intéresse donc au duo stimuli-réponse, ou euh, « input-output », ou encore en d'autres termes, à euh, quelle est l'information qui arrive et quel est le comportement qui en ressort, sans s'intéresser à ce qui se passe au milieu, puisque selon eux c'est impossible. Les sciences cognitives, elles, s'intéressent à ce qui se passe dans cette fameuse boîte noire, c'est-à-dire à tout ce qui se passe dans le cerveau ou dans l'esprit euh, d'un individu ou d'un organisme. Euh, le tout euh, dans des domaines aussi divers que variés, tels que euh, le langage, les émotions, euh, la perception, la motivation, l'attention ou encore euh, la conscience. Mais les sciences cognitives ne s'intéressent pas qu'à la cognition humaine, elles s'intéressent également à la cognition animale, et aussi euh, à la cognition artificielle, Alors, en sachant que le but des sciences cognitives n'est pas euh, de créer une intelligence artificielle, mais que celle-ci peut être utilisée comme outil afin de mieux comprendre euh, notre propre cognition. Par exemple, en, en créant des simulations de modèles euh, théoriques proposés par euh, les sciences cognitives d'un certain processus euh, cognitif, et ensuite en comparant les performances de la simulation à celles de sujets humains, sur des tests et en voyant s'ils ont fait les mêmes erreurs. Pour résumer, les sciences cognitives ont pour but de comprendre, simuler, voire même reproduire les processus cognitifs relatifs aux connaissances ou au raisonnement, qu'ils ces processus soient conscients ou inconscients. A noter que les émotions euh, font partie sont un, un élément central du processus de raisonnement. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellent livre L'erreur de Descartes écrit par Damasio. Vous Descartes est un philosophe pour qui les émotions sont un obstacle à la raison. Et ce, ce livre prouve qu'il en est euh, tout autrement. Enfin, pour conclure cette très longue définition, je vous propose un excellent schéma voilà, réalisé par Miller, l'un des fondateurs des sciences cognitives. Cette figure présente les six disciplines à la croisée desquelles on retrouve les sciences cognitives. Donc tous les traits sur les bords de la figure représentent des liens qui existaient avant les sciences cognitives et tous les traits plus fins à l'intérieur représentent des liens qui ont été faits après. Donc sur ce schéma, on retrouve tout d'abord la philosophie euh, avec des questionnements tels que qu'est-ce que l'esprit ou encore euh, sur la, la séparation ou dichotomie cerveau-esprit. S'agit-il de deux choses différentes ou pas voilà, Ce sont toutes des questions de philosophie qui sont pertinentes vis-à-vis -vis des sciences cognitives. Voilà. Ensuite on retrouve la linguistique avec tout ce qui est relatif au langage, forcément, puisque le langage est un élément fondamental de la cognition humaine. Il y, a même, il y a même certaines études qui font des liens entre qui tentent de faire des liens entre le langage et la conscience. Voilà. Ensuite, en troisième position, on retrouve l'anthropologie, avec des questions euh, relatives à l'évolution humaine et quels, quels impacts euh, les circonstances, le contexte, etc. de notre évolution a eu sur la formation, le développement et l'évolution de... Euh, notre processus cognitif. Tout en bas de la figure, on retrouve bien évidemment les neurosciences qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau sous tous ses aspects, notamment l'aspect chimique ou biologique avec les cellules, mais aussi avec les techniques d'imagerie cérébrale au fonctionnement global du cerveau et de ses différentes aires. On retrouve ensuite l'intelligence artificielle dont j'ai déjà parlé, que ce soit en tant qu'outil pour mieux comprendre notre cognition, ou encore en tant que but en utilisant donc toutes les, tous les apports des sciences cognitives et en les mettant au service de la création d'intelligence artificielle. En sachant que nous sommes plutôt loin de créer une véritable intelligence artificielle si tant est que cela est possible. Et enfin on retrouve la psychologie. Alors non pas la psychologie clinique qui est euh, la forme de psychologie à laquelle on pense en général lorsqu'on entend le mot psychologie. Euh, la psychologie clinique c'est tout ce qui est relatif à la pratique des psychologues, pour faire simple. La psychologie cognitive, elle, euh, et donc celle qui a le plus de liens avec les sciences cognitives, elle s'intéresse au fonctionnement de ces processus mentaux, tels que par exemple la lecture, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, en essayant de créer des modèles computationnels, c'est-à-dire des modèles en quelque sorte un petit peu algorithmiques. Donc vous voyez ici un schéma présentant un modèle théorique de, du fonctionnement du processus de lecture, avec, comme vous voyez, différents modules fonctionnels, que le lexique logographique, par exemple. Ces différents modules à l'intérieur de ces modèles peuvent être ou non mis en lien avec euh, des, les aires cérébrales correspondantes. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle euh, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si ça ne l'est pas, eh bien, je vous invite tout de même à laisser un petit commentaire constructif afin que je puisse m'améliorer. Euh, je remercie euh, ma fabuleuse caméramanée éclairagiste ainsi que euh, mon euh, super monteur qui, j'en suis sûre, fera un travail formidable. Euh, il y aura peut-être d'autres vidéos sur des sujets euh, un peu plus poussés, des sciences cognitives. Euh, notamment, je, je pense notamment à la mémoire euh, ou à d'autres, je verrai un peu le moment venu. Je ferai sans doute d'autres vidéos sur des sujets plus précis des sciences cognitives, tels que la mémoire ou les émotions. Voilà, Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je les prendrai en compte. Pour finir, merci d'avoir regardé cette vidéo.